Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder la gestion de données persistantes dans iOS. Comme vous le savez, c'est extrêmement important de sauvegarder et de récupérer des données dans une application et en particulier, il y a un certain nombre d'exercices que nous avons déjà effectués au cours de séquences passées pour lesquels vous auriez été content d'en disposer. Typiquement y e souvenir pour stocker les informations, les, les pins et puis les photos associées. Dans mes activités, pour évidemment pas avoir réinitialisé les activités à chaque fois que l'application avait été détruite depuis un certain temps. Dans Astéroïde, le jeu où vous pouviez avoir envie de stocker par exemple les scores, etc, etc. Bref, c'est assez important parce que non seulement ça permet d'avoir une mémoire de l'application, mais aussi ça vous permet de mieux contrôler son déroulement. Typiquement lorsque l'application est passée en arrière-plan pendant un certain temps, qu'elle a été désactivée et que vous la reprenez. Et en fait, vous avez déjà vu cela, on en a parlé dans une séquence passée. Ben, parfois à la reprise, je récupère les informations en mémoire, et donc l'application, c'est exactement comme si elle revenait, elle redémarrait au moment où je l'avais laissée, quand j'avais changé d'application. Mais euh, vous pouvez, dans une situation similaire, où l'application n'effectue pas un redémarrage rapide, mais un redémarrage complet, et dans ce cas-là, vous pouvez avoir envie de stocker des informations. Voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement utile. Le système de fichiers dans iOS, il y a un point très très important, c'est qu'il est confiné. Et on a ce qu'on appelle un bac à sable, un sandbox, on parle de sandboxing, pour parler de ce confinement, euh, associé à chaque application. C'est-à-dire que même si vous avez dessous un système de fichiers à la UNIX, eh bien, quelque part, l'application a une racine et vous ne pouvez pas remonter au-delà de cette racine. C'est absolument impossible. L'objectif, c'est d'assurer la confidentialité des données propres à l'application, également leur sécurité, parce que vous ne pouvez pas installer, en tout cas via l'App Store, une application qui va changer cela. Et au niveau de l'arborescence associée à une application, voilà en gros la structure que vous avez. Vous avez ici euh, la partie où vous avez l'application, avec le code de l'application, les fichiers storyboard, etc. etc. Vous avez ici euh, les documents et vous avez la bibliothèque avec un cache qui va être utilisé par iOS et puis par exemple la gestion des préférences. C'est-à-dire qu'en fait, même si les préférences sont accessibles via le panneau de contrôle des préférences du terminal, les préférences en elles-mêmes, c'est-à-dire que les, le stockage des préférences, se fait dans l'espace réservé à l'application. Voilà. Donc, c'est un petit peu euh, la structure que vous avez. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les documents que vous allez stocker, ils vont plutôt être ici, dans la zone verte. Quels sont les principes de gestion de la persistance C'est assez simple. La première chose que vous devez savoir faire, c'est vous positionner au bon endroit dans le système de gestion de fichiers, le SGF. Et ça, c'est transparent euh, parce que vous ne savez pas où vous allez vous positionner puisque vous ne savez pas quel va être le chemin dans lequel vous trouvez votre application. Puisque, comme je vous l'ai dit dans le transparent précédent, vous maîtrisez les choses à partir de la racine de l'application. Donc, en gros, vous ne pouvez pas construire un chemin entre guillemets en dur, c'est impossible. Et vous allez donc devoir utiliser des techniques particulières que je vais bientôt vous présenter. Ensuite, il y a différentes manières de stocker des données. La première, c'est via un mécanisme de sérialisation. Donc, on laisse, en fait, iOS se débrouiller, mais il sait, si vous passez un objet, eh bien, il sait le serialiser, c'est-à-dire, en fait, l'écrire sous forme d'un fichier XML. Ensuite, vous avez la possibilité de stocker des données sous forme d'un flux. En général, ce sont des flux qui font moins de 50 kilooctets. C'est soit du binaire, soit du XML. Vous avez également la possibilité d'utiliser une base de données. C'est une base SQLite, donc c'est un SQL un petit peu réduit. Et je vais juste l'ébaucher dans cette euh, séquence, mais je vais vous donner des pointeurs pour que vous puissiez en faire plus. Et enfin, il y a un mécanisme qui s'appelle Core Data. Alors là, on ne le verra pas du tout. Je vous donnerai quelques pointeurs et c'est à vous de regarder vous-même dans le fantastic manual qui va lui prendre en charge de manière quasi automatique. Alors Apple dit c'est génial, on économise 50-50% du code qu'on aurait dû écrire qui va lui gérer cette persistance. Si vous utilisez le cordata, il faut que vous cochez une case au moment où vous créez le projet. Ce que je ne fais pas par défaut, mais ça c'est un choix. Première action importante, comme je vous l'ai dit, c'est de récupérer le chemin vers un fichier. Donc vous avez une fonction qui s'appelle NS Search Pass for Directories in Domain. Donc c'est une méthode a priori en C, en tout cas c'était ce qui était écrit. Je ne sais pas si en, en Swift ils l'ont wrappé, mais en tout cas ça ne change pas véritablement. Comme l'écriture de Swift et l'écriture de C finalement ne diffèrent pas tant, euh, tandis que si on est objectif C, vous l'écrivez avec les crochets, ben vous voyez bien la différence. Je ne sais pas trop si on appelle du C ou de du Swift qui encapsule du C. Enfin, Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que vous avez trois paramètres. Un paramètre de type nsSearchPassDirectory, donc à quel endroit dans le terminal, il y a quelques endroits où on a accès. D'accord. Ensuite, le deuxième, c'est de type nsSearchPassDomainMask qui va m'indiquer où dans la sous arborescence de l'application, les données, le bundle, des choses comme ça. Et puis, on a un troisième paramètre de type booléen qui vaut true ou false et qui va me dire si je dois expenser la home ou si je dois simplement me contenter d'un chemin relatif à partir de la racine. Et en fait cette primitive elle aura un tableau qui ne contient qu'un seul élément, qui est un tableau de chaîne de caractères, et cet unique élément il contient le chemin que vous allez pouvoir du coup concréténer avec le nom du fichier que vous voulez désigner. D'accord Et à ce moment-là, alors il faut faire attention parce que dans Objectif C, c'est dans Auto-Release. donc vous n'avez pas, enfin, sauf si vous voulez stocker, vous n'avez pas forcément besoin de faire de release, mais vous pouvez avoir envie de faire un retain. Euh, et puis en Swift, ben, vous laissez Swift se débrouiller, euh, et à ce moment-là, ben, vous pouvez désigner de cette manière-là le chemin absolu que vous avez construit en récupérant le nom d'un répertoire et ensuite le fichier qui est dans ce répertoire. Je vous ai parlé de différentes méthodes. Donc, regardons la première qui implique la serialisation. Donc, l'idée, c'est qu'on va stocker les objets dans des fichiers XIB, qui sont en fait euh, des fichiers qui contiennent de l'XML. Et l'idée, c'est que chaque objet que l'on souhaite stocker, eh bien, sera stocké dans son propre, propre XIB. Pour cela, il faut répondre à un protocole qui s'appelle NSCoding, avec une méthode pour serialiser qui s'appelle EncodeWithCoder, en objectif C ou en code en Swift et une méthode pour désérialiser qui est en fait une variante de l'initialisateur qui s'appelle init with coder en objectif C et init point d'interrogation en Swift. Alors que signifie ce point d'interrogation dans le init Il signifie que l'initialisation peut échouer par exemple, parce que vous ne trouvez pas le fichier ou le fichier est mal formé. Auquel cas, eh bien, vous récupérez un self qui n'est pas exactement ce que vous imaginez et qui probablement doit vouloir nil, hein, en toute logique. J'avoue que je n'ai pas essayé cette situation particulière. Par contre, il y a un point qui est important, c'est si vous sérialisez un objet qui est dans une hiérarchie euh, d'objets, donc qui ne dépend pas simplement de NSObject, eh bien euh, vous devez euh, faire appel au super du sérialisateur ou du désérialisateur. Et c'est quelque chose que vous avez intérêt à faire dans un tout premier temps. d'accord Mais bien évidemment, si vous faites quelque chose qui hérite directement de NSObject, vous n'en avez pas besoin parce qu'a priori, NSObject, il ne contient rien et donc il n'y a pas grand-chose à sérialiser. Maintenant qu'on a vu les principes, regardons les opérations en elles-mêmes de sérialisation, désérialisation. Donc tout se passe à travers de deux classes, NScade Archiver et NScade Unarchiver. Et chose étonnante, elles ne perdent pas leur NS en Swift, de même que le protocole NSCoding. Donc ces deux classes s'appuient sur le protocole NSCoding, donc en fait, elles vont utiliser, il faut que l'objet que vous stockiez respecte NSCoding et vous faites appel à des méthodes de NSCAD Archiver ou NSCAD Unarchiver qui vont elles s'appuyer sur les mécanismes implémentés dans le protocole NSCoding, c'est assez simple. Donc c'est lui qui se débrouille et l'intérêt c'est que ça permet de gérer des types qui sont structurés. Regardez bien le fantastic manual parce qu'il y a énormément de primitives d'archivage et désarchivage et que ben c'est intéressant de de, de voir euh, ce que ça donne. Alors je vais vous donner ici un exemple sur un tableau d'entier. Donc ça c'est la sérialisation. Donc je construis mon tableau d'entier. Ici je construis mon chemin et puis ici vous voyez je fais NSCAD archiver, archive root object numbers to file pass. Voilà et la désérialisation, c'est un archive object with file pass. Voilà et c'est ce truc là qui va faire appel à le unit with etc etc. Alors je vous le donne ici en objectif C, pourquoi Parce qu'on va voir dans une séquence ultérieure un exemple entièrement traité en Swift et du coup vous aurez entre cette séquence là et l'autre les deux façons de faire. Regardons la seconde approche qui est à base d'un flux stocké. L'idée, c'est d'avoir une, une property list en XML ou en binaire qui va être stockée directement dans, dans le fichier. Et en fait, il y a un certain nombre de types de données qui ont ça de façon intégrée, à condition que ça n'excède pas 50 kilooctets de données. Donc L'idée, c'est que ça va pour des petites données que vous voulez stocker temporairement. Donc le chargement se fait en entier, l'idée c'est qu'on a un compromis par rapport à des Toutes données qui sont plutôt simples et qu'on va pouvoir stocker. Donc là vous avez un certain de méthodes qui sont dédiées, je vous renvoie au fantastic manual où vous allez écrire tout ça dans un fichier ou dans une url où vous récupérez depuis un fichier ou depuis une url sachant bien évidemment que les seules urls qui sont autorisées sont des urls de type file 2. slash, slash donc qui donc désignent des éléments qui sont locaux. La troisième approche c'est grâce à une base de données donc de type SQLite. Donc la base de données est stockée dans un fichier, mais c'est pas votre problème. C'est simple, c'est compact, c'est rapide et c'est assez fiable. C'est une fonctionnalité qui est en fait assez ancienne, euh, puisqu'elle date de la fameuse époque où iOS s'appelait encore iPhone OS. C'est un mécanisme qui est assez riche. Les fonctions sont semble-t-il en C. Mais alors j'ai du mal à voir un petit peu dans la doc euh, comment ça se passe, mais il y a un ensemble de tutoriels que j'ai référencé dans la page compagnon de cette vidéo qui vous donne un certain nombre de fonctions donc sqlite 3 Open, Prepare, Step etc etc qui vous permettent en fait de réaliser certaines des opérations de traitement de base de données. Donc vous pouvez typiquement avoir le nombre de colonnes, la taille des colonnes en caractères, vous pouvez préparer une requête, lancer cette requête etc etc plus dans le Fantastic Manual et j'ai mis un lien sur la page Compagnon. C'est un gros morceau. On n'a pas vraiment le temps de le traiter en détail. puis, Je ne vais pas vous faire un cours de base de données. On peut estimer que euh, ce n'est pas l'objet euh, de cette formation. En fait, vous avez un système de gestion de fichiers qui est sous-jacent qui s'appelle NS File Manager et qui perd son NS en Swift. Allez comprendre pourquoi. Et en fait, euh, il vous permet euh, de faire un certain nombre de choses. En plus de tout ce qu'on a vu, il vous permet, via un gestionnaire par défaut que vous obtenez, regardez dans le manuel, il vous permet de déplacer ou de copier un fichier, il vous permet de comparer des fichiers, il vous permet de naviguer dans l'arborescence, donc on peut le faire, et de vérifier l'accès au fichier via FileExistAdPass. Peut-être que la méthode a changé en l objectif C, je n'ai pas contrôlé. Et FileExistAdPassEditRectory, c'est-à-dire que vous vérifiez que non seulement le chemin existe, mais que le chemin est bien un chemin de répertoire. Et puis vous pouvez également créer des répertoires. Donc vous pouvez construire des euh, répertoires euh, et ils sont créés s'ils n'existent pas de façon à structurer la façon dont vous allez stocker les données de votre application. Alors il faut savoir que vous avez droit à point point et donc par conséquent vous pouvez remonter. Ce qui veut dire que vous pouvez sortir du confinement euh, auquel vous astreint iOS. Donc là il n'y a aucun problème. Vous faites ce que vous voulez, mais bien évidemment, vous aurez des soucis ensuite. Alors, que va-t-il se passer si vous utilisez iCloud Eh bien, la gestion est incluse. Vous avez des flags à positionner et ça marche aussi. Et vous observez, bien évidemment, pour ceux qui connaissent, qu'on a des services à la manière d'Unix. Et est-on réellement surpris Je vous rappelle que le noyau d'iOS c'est un noyau FreeBSD, d'ailleurs le noyau d'Android c'est un noyau Linux et tous les deux appartiennent à la grande famille d'Unix, c'est deux variantes, mais les principes fondamentaux sont rigoureusement les mêmes. À propos, il existe des techniques de sauvegarde qui sont comprises gratuitement pour certaines classes, donc je vous laisse les découvrir, mais je vais vous en donner deux pour lesquelles c'est le cas, la première c'est NSString, NSString n'est pas String d'accord vous avez deux méthodes init with content of file, encoding, error et puis write to file, atomically, encoding, error. Alors c'est marrant parce que dans les versions intérieures de Swift il y avait la version Swift de ce truc là mais ça a plein de trop bien marché là. Pas retrouvé, je les ai pas retrouvés. C'est quand vous allez dans la documentation d'Apple vous voyez que ça existe en objective C mais vous ne pouvez pas sélectionner le pendant Swift donc j'en déduis qu'ils les ont supprimés. Et même topo pour les NSRA et pas les ERA où vous avez effectivement init with content of file ou write to file atomically, ça revient au système de stockage de flux, j'ai l'impression. Et du coup, ben voilà. Alors par contre, il y a un point important avec NSR, c'est que NSRE, ça ne va marcher que si les éléments du tableau sont eux-mêmes sérialisables. Sinon, je peux pas sérialiser un tableau d'éléments qui ne sont pas sérialisables. Donc un SRE de string, ça marchera. Un SRE de Toto, ça ne marchera que si. Toto, et eh bien, lui est serialisable et donc par conséquent, il doit respecter NS coding, etc, etc. Comme je vous l'ai dit, l'usage en Swift 3 est probablement supérieur n'est pas garanti puisque je ne le trouve pas dans la documentation d'Apple. Alors que dire en guise de conclusion ben, Le système est assez classique. Vous avez un système de navigation, le euh, séparateur entre les composants d'un chemin dans le système de gestion de fichiers, c'est un slash comme sous Unix, donc encore une fois on n'est pas surpris puisque c'est derrière un Unix. Vous avez par contre un certain nombre de contraintes supplémentaires qu'on n'a pas en Android qui sont ce système de confinement qui vous interdit certaines circulations dans le système de gestion de fichiers en particulier de remonter au delà d'un horizon qui est la racine de votre application en dehors de la... du bac à sable qui est à... affecté à votre application ce qui vous permet de ne pas accéder aux autres applications. Donc c'est quand même un point important de sécurité. Et cela est incontournable si vous voulez passer sur l'App Store. Mais cela est parfaitement contournable. Pourquoi Parce que vous avez le fameux point point qui signifie je remonte d'un cran et vous pouvez faire point point slash point point slash point point slash point point de manière à remonter au-delà de la racine de votre application. Par contre, si vous utilisez point point, vous risquez d'avoir de gros soucis avec la qualification de votre application sur l'App Store. Ça, c'est un truc qui est vraiment regardé attentivement, qu'une application ne puisse pas aller récupérer d'informations contenues dans d'autres applications. Ça, c'est un principe important que Apple via iOS protège. Donc voilà, ce système, il est extrêmement contraignant, mais dites-vous qu'il protège d'un certain nombre d'intrusions et que c'est beaucoup plus facile pour cela de faire des virus sous Android. Euh, par contre vous ne pouvez pas faire une application sous iOS qui va lister la liste des applications que vous avez. Parce que ça supposerait que vous allez un cran plus haut, regarder ce qui se passe ou alors il faudrait le faire via un mécanisme de catalogue offert par euh, iOS, ce qui je crois n'est pas le cas. Voilà. Donc faites attention parce que ce système là c'est vraiment un principe auquel Apple ne dérogera, à mon avis, pas avant un moment et qui fait que c'est une cause de rejet de vos applications. Je vous remercie de votre attention, à bientôt.